Bonjour à tous, dans cette séquence nous allons aborder à nouveau l'exemple du parking mais cette fois-ci traité avec des sémaphores. Je vous rappelle le fonctionnement d'un parking tel que l'on imaginons. Donc, nous avons un véhicule qui arrive et qui se présente devant l'entrée. Le conducteur ne peut rentrer dans le parking que s'il reste de la place et s'il reste de la place, eh bien, il peut se garer puis se promener sinon évidemment, il attend d'entrer les parkings. Et puis lorsque euh, il est parti se promener, eh bien, il revient dans son véhicule, puis ressort, et au moment où il ressort, eh bien, il passe la sortie et libère donc officiellement une place qui permet potentiellement à un autre véhicule de rentrer. Donc on a déjà vu ça et le parking ici aura le même comportement. Les propriétés attendues sont toujours les mêmes, pas de véhicules en surnombre et les sortants débloquent les entrants si la capacité du parking bien évidemment a été atteinte. Commençons par implémenter la classe automobiliste. Donc déjà vous observerez que bien évidemment j'ai besoin d'accéder au sémaphore. donc j'importe les sémaphores et j'implémente directement l'automobiliste. Vous voyez l'automobiliste ben je lui transmets un sémaphore. Dans la version précédente je lui transmettais un parking et puis euh, il a également une identité qui lui est transmise euh, en passage de paramètres et pas comme d'habitude où je les instancie automatiquement. Bon voilà, c'est pour faire varier les plaisirs et pour vous montrer que ça marche aussi. Bon là j'ai une primitive de trace et puis j'ai le corps du comportement d'un automobiliste qui est tout simplement eh bien, de faire un s.acquire et puis, ben, euh, alors vraiment. Euh, j'espère ne pas être interrompu à ce moment là. Alors pourquoi je vais récupérer les exceptions Parce que ici, je suis potentiellement suspendu, je peux potentiellement me prendre une InterruptedException. d'exception. Et puis si ça se passe bien, je peux me balader et puis lorsque j'ai terminé, je fais un s.release pour relâcher la place de parking que euh, j'avais occupée. Et puis je sors. Il ne me reste donc plus qu'à implémenter le programme principal. Donc euh, archi-classique, je récupère euh, en argument eh bien, euh, la taille du parking et puis le nombre d'automobilistes qui euh, vont euh, circuler dans mon système et puis j'instancie ici euh, mon parking, mais vous voyez que mon parking, c'est pas une classe parking, c'est directement le sémaphore et puis eh bien, je passe euh, ces informations à tous les automobilistes, en leur donnant leur identité et puis le sémaphore que j'ai créé. Voilà, donc c'est une manière de faire ici euh, qui est archi classique. Alors, ce qui est quand même intéressant dans cette affaire-là, c'est qu'on n'a plus de classe parking. Vous avez vu la substitution, c'est que finalement, les services qui étaient rendus par la classe parking tel qu'on l'a implémenté dans plusieurs versions dans des séquences précédentes, ça se ramène ici à simplement un sémaphore. Regardons quelques exécutions. Ben là, ici, euh, j'ai euh, cinq places pour 3 automobilistes, donc je n'ai évidemment aucun problème. Mon parking n'est jamais saturé. Bon, c'est un cas de figure, mais pas très intéressant. Ici, j'ai deux places dans mon parking et j'ai six automobilistes. Et vous observez que eh bien, les choses se passent par paquet de 2. Ils sortent par paquet de 2. Bon, il y a une désynchronisation ici, mais en tout cas, les sorties sont plutôt par paquet de 2 et c'est parfaitement logique, il y a simplement ici une désircondition, c'est qu'il y en a un qui est rentré avant que l'autre ne notifie qu'il ne sorte. Voilà. Bon donc c'est euh, archi classique, on, a priori on est content. Alors je ne vais quand même pas vous laisser sans un petit chronogramme parce qu'il ne faut quand même pas exagérer. Donc regardons ici le cas particulier où j'ai un parking à une place avec deux automobilistes. Donc le programme principal s'exécute, il commence par créer mon sémaphore, puis il crée les différents automobilistes et il les démarre. C'est comme ça que ça se fait dans le programme et il se termine. À ce moment là, les automobilistes peuvent prendre la main. On va dire que c'est l'automobiliste 1 qui dit qu'il va rentrer et qui commute puis l'automobiliste 2 qui dit qu'il va rentrer, puis qui commute. L'automobiliste 1 reprend la main et fait le acquire. Il fait le acquire et en fait le sémaphore a été initialisé à 1, donc ici le compteur va passer de 1 à 0. Et il passe, il sort du acquire. Donc là il est recommuté. À ce moment-là, le deuxième automobiliste fait également son acquire. Mais par contre, là, ça ne se passe plus de la même manière puisque le compteur est à zéro. Et donc, par conséquent, la primitive est bloquante et là, il se suspend. À ce moment-là, Le premier automobiliste reprend son exécution donc il affiche qu'il se promène, puis à un moment donné il en a marre et il fait un release. Et ce release va faire passer le compteur de 0 à 1. Et lorsqu'on fait un release et eh bien ça provoque potentiellement le réveil des automobilistes qui sont là ici, du, enfin de l'automobiliste qui est bloqué. Donc il se termine, il dit qu'il est sorti et euh, tout va bien. Et à ce moment-là l'automobiliste numéro 2 qui était bloqué entre là et là eh bien, est réveillé au niveau du sémaphore, c'est inclus dans l'objet et à ce moment-là il peut aller se balader. Bien évidemment vous noterez qu'il a mis le compteur à 0 et puis donc s'il avait encore un troisième qui passerait il serait pareillement bloqué comme le deuxième l'a été auparavant et puis ensuite bah, il se balade il fait le release, il remet par là même le compteur de 0 à 1 et puis il dit qu'il est sorti et il se termine. Voilà c'est tout simple comme fonctionnement. Que dire en guise de conclusion si ce n'est que pour les cas simples et ici on est confronté à un cas simple, ça n'est pas forcément utile de construire un moniteur qui est dédié. Là le parking se résume à un sémaphore. Pourquoi On est typiquement dans un des cas où c'est trivialement le cas. Ben D'abord parce qu'on a des ressources banalisées, en ce sens que les places de parking, j'en ai un certain nombre d'exemplaires, et elles sont attribuables à n'importe qui, n'importe quel véhicule peut prendre n'importe quelle place de parking. Donc, tant qu'il y a des ressources banalisées, ce n'est pas la peine d'aller au-delà du sémaphore, et c'est la même chose pour les ressources en exclusion mutuelle. Vous n'avez pas besoin d'aller au-delà du sémaphore. Sauf bien évidemment si vous avez des modalités de gestion qui sont un peu particulières et qui nécessitent à ce moment-là que vous sortiez du simple sémaphore et que vous passiez par un moniteur. En gros, on peut résumer ça par l'idée que utilisons ce qui est simple pour les besoins qui sont simples. C'est tout. Voilà.